Donc voilà, ce soir, on va faire un petit dessin avec des animaux un peu amusants, colorés. Donc, euh, je vais euh, réaliser une petite composition avec des chats euh, colorés, comme je disais, sous forme de dodol. Et euh, en fait, euh, là, ce que je vais utiliser, c'est euh, du pastel, euh, des poscas et euh, peut-être euh, le crayon. Donc, voilà. Euh, alors, moi, j'ai fait ça sur euh, un album, normalement avec des feuilles noires et euh, comme je voyais que les spirales me dérangeaient un peu, donc euh, je, les ai, euh, je les ai retirées euh, une à une, enfin il y a moyen, parce que bon, si on tourne la spirale, on sait retirer les feuilles et on garde les trous intacts pour nous servir d'une petite astuce et alors voilà, si vous réalisez ce dessin là, vous pouvez ensuite l'utiliser comme un petit cadre que vous pouvez accrocher à votre cuisine et qui donnera un petit côté fun, amusant et plaisant et, et voilà et décoratif. Donc c'est juste une, une petite ficelle que j'ai dû faire passer. Là ça zoome très fort, je ne sais pas si vous voyez bien ou si c'est trop sombre. Donc voilà j'ai fait passer entre les trous et j'ai fixé avec de l'autocollant, du scotch, et, euh, et voilà, donc ça, ça permet d'avoir quelque chose d'amusant chez soi, euh, à moindre coût, qu'avec des pastels et des crayons de couleur. Donc alors, euh, ce dessin de, de, de chat est un dessin euh, stylisé. Hein, un dessin stylisé, ça veut dire que c'est un dessin qui réduit au maximum les détails. Euh, ce que je vais faire, c'est ce que je, je vais euh, réaliser sous euh, vos yeux. Euh, une composition autre que celle-ci. Donc je vais passer à l'étape première qui est moi j'ai décidé de, de de faire une composition un peu on va dire euh, nocturne des chats sur une lune donc alors comme euh, je n'ai pas envie de vous compliquer la tâche à vous dessiner une lune et que j'aimerais que vous puissiez euh, reproduire le même effet le même dessin si vous voulez sans trop me copier <rire> euh, alors moi je vous propose de tout simplement de poser une assiette ou qu'importe une forme circulaire et alors ma lune moi je vais la poser un peu vers le haut voilà je laisse un petit espace entre les bords et je vais tracer en premier lieu juste la moitié de mon cercle pour l'instant vous verrez rien parce que le crayon n'est pas très très gras donc C'est juste pour avoir la forme de la lune et alors je vais repasser par dessus avec un pote Il faut secouer pour que l'encre qui est à l'intérieur puisse sortir sans problème, sans dégouliner. En fait, ça c'est pas de l'encre, pardon, c'est de la peinture acrylique et il y a aussi avec de la gouache. Alors, je vais reproduire le contour de ma lune. Et alors, ce que je vais faire, comme vous ne voyez pas, donc je vais le mettre en blanc, comme ça vous verrez mieux. Pour l'instant, je ne vais pas euh, retracer euh, la ligne parce que je vais dessiner par-dessus les, les, les chats. Alors, mes chats vont être d'une simplicité. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les têtes. Alors, je vais en faire deux. Et alors je dessine des oreilles, des pattes, et alors juste la queue. Le but n'est pas de faire un, un dessin excellent, c'est surtout euh, faire une jolie comp composition simple et, et surtout amusante. Donc voilà, j'ai dessiné mes chats. <rire> bah, c'est euh, un truc naïf. Alors, je suis debout et c'est pas toujours évident. Alors cette technique, ce qui est chouette, c'est qu'on peut, euh, peut mélanger les, les... Comment on va dire ça Les, les procédés, c'est-à-dire euh, l'aquarelle, la gouache, le, le pastel... Euh, comme c'est un fond noir, donc au plus on utilisera les couleurs euh, chaudes et les couleurs euh, euh, contrastées, au plus ça donnera un effet lumineux. Hein? Ça fait un peu comme fluo, mais pas, ce ne sont pas des couleurs fluo. C'est juste du pastel. Alors là, je vais ajouter un nuage. Euh, Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre Ici, je vais doubler mon trait. Donc après, je vais faire des motifs. C'est un doodle. Alors, j'expliquais je, l'autre fois qu'un doodle, hein? doodle ou doodle, ça se prononce euh, comme on veut, c'est une manière de déstresser, en fait. C'est très thérapeutique. Si vous connaissez euh, le, le, le bien, le bien, les bienfaits des, des doodles, c'est que, voilà, euh, autant si vous pouvez le faire pendant que vous êtes euh, dans une salle d'attente ou, ou chez vous-même euh, au travail, si euh, euh, vous gribouillez, c'est pas vraiment du gribouillage, c'est une méthode de s'évader pendant un, un, un petit instant pour déstresser et pour reprendre sa... sa comment on dit, sa sa concentration. Donc les doodles, c'est une méthode pour euh, pour faire stimuler un petit peu notre imagination. Alors là, je vais représenter mes, mes chats avec une couleur un peu spéciale. en Là, vert. ce que je vais faire, je vais juste passer sur les contours, en dessous des contours, en dessous du blanc, en dessous du blanc, en dessous et Juste en fait, je suis en train de cerner la silhouette, tout simplement. Et alors, on peut après intervenir avec un verre encore plus euh, plus clair pour créer une sorte de, de dégradé légèrement. Et on s'arrête là. On n'a pas besoin de tout remplir. Et alors, on fait les oreilles aussi. Donc, je fais aussi pareil pour celui qui est à côté. Je vais peut-être le faire en, en rose ou en rouge. Comme ça, on crée le contraste. Comme c'est deux couleurs complémentaires. Alors, pareil. Je souligne les contours. Alors, qu'importe que je fasse trois pattes ou quatre pattes, le but n'est pas de faire un, un dessin parfait. Le but est juste de, de créer une jolie composition naïve. Attendez, je vais diminuer un peu la musique. je ne m'entendais plus. Le but est de faire une composition naïve et amusante et très colorée. C'est surtout ça le, le, le, le charme de, de, de ce dessin. On n'est pas dans le détail, on est surtout dans, dans les couleurs qu'on qu va créer. Alors, ensuite, je vais repasser avec le blanc pour faire ressortir la silhouette. Euh, le petit chaton fainéant, je vais le, le colorier en rose. Donc, vous voyez, le pastel, il adhère très, très bien. Il me donne un effet. Déjà, le pastel, il me donne cet effet de dégradé sans que je puisse intervenir avec l'estompe. juste en dessous du trait blanc alors ici je peux déjà colorier avec un bleu légèrement clair et alors avec du blanc Avec du blanc, je fais ressortir le volume du nuage. Et alors, là par contre, je vais devoir créer des motifs à l'intérieur. Alors je fais n'importe quoi, je crée ce que je veux, il n'y a pas d'exigence. Alors euh, là, je vais ajouter des petits points. Alors ensuite, je vais ajouter un peu de fantaisie. Alors euh, voilà, si j'ai envie en, de continuer encore davantage, alors euh, là je vais peut-être encore ajouter un autre petit nuage et un autre. Donc euh, voilà ce qu'il en est de la composition des petits chats, vous pouvez faire la même chose chez vous, faites des petites euh, mises en scène comme ça, des chats sur, sur des toits, des chats euh, accrochés à une lune, <rire> sur ce moi je vous fais euh, des gros bisous, je vous dis euh, à demain pour un nouveau tuto euh, beaucoup plus euh, sérieux, bon c'est sérieux ça aussi, hein, parce que ça détend, ça fait plaisir. Mais euh, voilà, ça reste, ça reste, comment on va dire ça, très euh, simple et stylisé. Bye bye Et merci d'être là